Qu'est-ce que le DTG À quoi ça sert et surtout combien ça coûte Si vous êtes propriétaire en copropriété, vous avez certainement entendu parler de ce DTG. Je vous dis tout dans cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui a pour thème le DTG, le diagnostic technique global des immeubles en copropriété. Saviez-vous que grâce à la loi Allure, c'est la loi pour l'accès au logement et à l'urbanisme rénové, ALUR, du 24 mars 2014, une nouvelle mesure a été mise en place pour informer les copropriétaires de l'état de santé de leur bâtiment. C'est le diagnostic technique global, le DTG. Mais qu'est-ce que ça signifie exactement Eh bien, ça permet aux propriétaires de mieux connaître l'état de leurs immeubles et d'anticiper d'éventuels travaux de conservation. Le DTG est devenu une obligation légale à partir du 1er janvier 2017, mais uniquement pour les immeubles de plus de 10 ans qui vont être mis en copropriété. Dans ce cas, le DTG doit être réalisé avant la mise en copropriété. Pour les autres immeubles liés en copropriété, le DTG est facultatif et nécessite un vote en Assemblée Générale. C'est à l'Assemblée Générale des copropriétaires de prendre position sur la possibilité de faire réaliser un DTG par un tiers compétent. La décision de procéder au DTG ainsi que sa façon dont il va être réalisé sont décidées par l'Assemblée Générale à la majorité simple des copropriétaires présents. A noter que le contenu du DTG doit être présenté à la première Assemblée Générale des copropriétaires qui suit la réalisation de ce document ou sa révision. Attention, les conclusions du DTG doivent être transmises au futur acquéreur d'un lot de copropriétés. Dans le cas où un DTG a été effectué et qu'il indique qu'aucun travaux n'est nécessaire dans les 10 ans suivant son élaboration, le syndic de copropriété n'a pas besoin de mettre en place un plan pluriannuel de travaux, le fameux PPT. J'y reviens dans une autre vidéo. Alors, qui doit réaliser le DTG La réalisation du DTG doit être confiée à un professionnel, bien évidemment. Il peut s'agir d'un bureau d'études, d'un thermicien ou d'un diagnostiqueur immobilier justifiant de ses compétences sur les thématiques suivantes. Les bâtiments, les produits de construction, les matériaux de construction, les équipements techniques, les pathologies du bâtiment, les thermiques du bâtiment et les possibilités d'amélioration énergétique, la terminologie technique et juridique du bâtiment, les textes législatifs et les normes de sécurité et d'accessibilité, les gestions financières de copropriété et les équipements nécessaires au bon déroulement de la mission. Oh là là, je crois que je les ai perdus. Faut que je réagisse vite. Vite, une blague. Question. Savez-vous pourquoi le DTG est comme un poisson rouge dans un sac en plastique Parce que tout le monde se demande combien de temps ça va tenir. De plus, le professionnel doit pouvoir fournir soit la copie d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou universitaire sanctionnant au moins trois années d'études dans le domaine des techniques du bâtiment, soit une attestation d'inscription à un ordre professionnel dans le domaine immobilier, soit un certificat de qualification professionnelle de niveau équivalent ou un titre professionnel. Ce professionnel doit attester sur l'honneur de son impartialité et de son indépendance à l'égard du syndic des fournisseurs d'énergie des entreprises intervenant sur l'immeuble. Il doit également justifier avoir souscrit une assurance de responsabilité civile professionnelle. Afin de réaliser le DTG, le professionnel va s'appuyer sur les différents rapports constituant le DDT, dossier de diagnostic technique de l'immeuble, mis à sa disposition pour réaliser son rapport de diagnostic technique global. Dans le DDT, on retrouve le diagnostic de performance énergétique de l'immeuble. Et suivant l'année de construction, on peut aussi y retrouver le constat de risque d'exposition au plomb et le diagnostic amiante des parties communes. Et oui, encore un rapport, je crois que j'ai mes scripts de vidéo prêts pour plusieurs années. Prochaine vidéo à ne pas manquer, le DDT et le PPT. Un conseil à viser mettez la chaîne en favori et abonnez-vous, ça va envoyer du lourd. Dans le rapport de DTG, on doit pouvoir retrouver l'état apparent des parties communes de l'immeuble, l'état technique de l'immeuble au regard des obligations légales et réglementaires au titre de la construction, l'analyse des améliorations possibles de la gestion technique du patrimoine de l'immeuble, les performances énergétiques de l'immeuble, l'évaluation sommaire du coût et le cas échéant, une liste de travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble qui doit être menée dans les dix prochaines années. Alors qu'est-ce qui se passe si on ne fait pas de DTG Qu'est-ce qui va se passer Est-ce qu'il y a des pénalités La loi Allure et le décret d'application n'incluent pas de sanctions spécifiques en cas de non-respect de la législation sur le DTG. Cependant, des copropriétaires peuvent entamer des procédures d'annulation d'assemblée générale si la décision de réaliser un DTG n'a pas été votée ou si la question n'était pas à l'ordre du jour. De plus, dans certains cas, l'administration peut contraindre le syndic à effectuer un DTG. L'autorité administrative compétente a le pouvoir de demander que le syndic effectue un DTG pour vérifier l'état de la sécurité des parties communes d'un immeuble en copropriété. Dans l'éventualité de la réalisation d'office d'un DTG sur demande de l'autorité administrative, aucun vote en assemblée générale n'est nécessaire. La réalisation d'office d'un DTG par demande de l'autorité administrative s'applique dans trois cas de figure. Lorsque l'immeuble est insalubre, Lorsque l'immeuble et ses équipements communs sont défectueux et présentent un risque sérieux pour la sécurité de ses occupants. Lorsque le maire prescrit la réparation d'un immeuble menaçant de ruine. Si le DTG n'est pas produit un mois après la notification de la demande, l'autorité administrative peut le faire réaliser d'office aux frais du syndicat des copropriétaires. Alors, quel est le prix d'un diagnostic technique global Le prix du diagnostic technique global varie selon le nombre de lots de votre copropriété. Comptez en moyenne entre 1700 euros et 7500 euros en fonction du nombre de lots à diagnostiquer. Il faut compter en moyenne 200 euros hors taxe par lot. Voilà, encore un mystère en acronyme résolu. Et comme d'habitude, si vous avez des questions, notez-les dans les commentaires, ça peut être utile pour tout le monde. En attendant, je vous laisse avec cette vidéo et je suis sûr qu'elle provoquera une émotion ardente à l'intérieur de votre petit corps. Pour ma part, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, au revoir.